Merci, merci pour ceux qui vont réaliser cette transformation et surtout euh, merci pour ceux qui vont organiser l'écosystème pour faire vivre ce lieu. Et aujourd'hui, ben voilà, c'est la Guadeloupéenne aussi qui est fière de se dire qu'on va aussi avoir une infrastructure qui va recevoir le local, euh, les outre-mer et le bassin panaméricain et caribéen. Moi je suis un peu ému parce que je suis resté quelques années au de et je, années, et et je et me dis bah, peut-être peut que euh, j'y ai contribué ainsi que, que d'autres comme Laura celle d'ailleurs. Voilà, Je pense que tous les Wadubains qui ont, qui ont permis ça doivent être un peu fiers. Là. Aujourd'hui, c'est la réalité, la piste d'athlétisme avec jésus Aujourd'hui, la salle d'escrime, en présence du président de la Fédération française d'escrime, en présence de Laura Fressel, de euh, Morel, et, et surtout de Gara qui se bat depuis 50 ans. Donc c'est une fierté pour nous de voir ces travaux à voir. Enfin, une nouvelle structure qui va permettre en fait à la Guadeloupe de se renforcer, de se renforcer sur l'entraînement des jeunes, puisqu'on est dans un crêpe, c'est une politique... De d'accession de haut niveau, vous savez comme tout, quand on a un lieu de travail qui est, qui est plus agréable, automatiquement on devient beaucoup plus professionnel, automatiquement on devient beaucoup plus performant et surtout ça attirera beaucoup plus de jeunes à vouloir à rentrer dans cette structure de d'entraînement de haut niveau.